Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 240 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu toujours indépendant qui est à peu près connu qui s'appelle Antichamber. Anti-Chamber qui est un jeu complètement what the fuck et euh, que je ne connais pas parce que je en fait, j'ai pas jamais bien compris en fait la logique du jeu. Voilà. Il me dit qu'il me reste 1h27 de jeu. Les commandes sont là. Alors c'est en arracher les cheveux puisque c'est les commandes en anglais, hein, WSD. Le problème c'est que moi j'ai un clavier AZERTY. Euh, et qu'il n'y a pas moyen de changer les, euh, voilà, les, euh, les commandes. On ne peut rien faire. Donc, euh, voilà, voilà. Donc je crois que voilà j'avais commencé à faire un truc. Euh... La sortie, elle est là. On peut y aller, hein, évidemment. Hein. Enfin, C'est trop simple. Et euh, je vais recommencer parce que je juste, suis juste allé dans le premier niveau. Et alors, <rire> ça va être vraiment très dur à décrire, à décrire ce jeu. Walk. Donc il me dit de marcher, peut-être avec un point d'interrogation. On va peut-être aller là. Ok, je peux y aller. Ok, d'accord. On va essayer de sauter. Et eh ben non, on peut pas. Ok. Où suis-je Ça n'a pas de sens. Euh, alors, pareil, on peut pas jouer à la manette, hein. j'ai essayé. Non, non, on peut pas. Donc, euh, bon bah ouais, bah, on va essayer de... et eh ben non, je peux pas sauter jusqu'à là. Alors, c'est quoi ce jeu Alors, c'est très très très clair, il y a des couleurs, c'est joli. Ça, ça se voit que c'est indépendant. Faillite tout succès de notre mine, faillite tout progresse. Ok. Ok, on rentre dans une chambre noire. Ah oh, putain, ça pue le truc, ça fait vachement peur. Alors attends, est-ce que je peux donc S, D, Z, F. Ouais en fait je crois que je vais faire que avancer parce que c'est vraiment vraiment chiant de, de faire du ZQSD. Alors clic here. Some are clear. Certains chemins sont plus euh, propres que d'autres, non. Parce euh, que mon anglais, mon niveau d'anglais est plutôt moyen. Alors la musique, euh, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est plutôt. zen. Alors là il y, y a du bleu et du rouge. Est-ce qu'il faut que... <rire> Alors tout de suite, le rouge c'est un escalier inversé, je comprends pas vraiment. Hein. Allez, on va prendre le bleu parce qu'on est des ouf. Ah mais ouais, mais il me disait que le chemin était plus hein, était mieux que l'autre. Ok. Attends, on va, on va reprendre le bleu. Hein, voilà, on va peut-être se foutre de ma gueule. Ok. Je se fout de ma gueule. Hein. Okay. <rire> je se, se moque de moi. Hein. Alors, un jour, je pense que je vais faire un test sur. Euh, comment il s'appelle Je vous ferai un test sur euh, Stanley Parable. C'est un peu le même délire. Hein. On se fout littéralement de votre gueule. Je vais essayer de le prendre 40 fois. Voilà, pas 40 fois, hein, mais euh, je vais essayer de le prendre. A choice may simple as going left or going right. Ok. Bah, ben, moi, going right. Sauf que, bon, on va dire foutre, il a pas l'air d'avoir envie que je prenne à. Que je prenne à droite. Hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ou alors, à moins que je le fasse 40 milliards de fois. Ah, non, ok, c'est exactement le même endroit. Où que ça pue Où que ça pue l'escalier rouge Oh The doesn't matter if you would come in the same. Ce jeu se fout de ma gueule Ce jeu se fout littéralement de ma gueule Combien de temps va-t-il falloir que je... à moins que je fasse demi-tour. Il se passe quoi si je fais demi-tour ah, ah, Le chemin ne ressemble pas à ce que j'avais pris. Ok. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ok, je peux pas revenir en arrière. <rire> ok donc là il vient de me dire de retourner en arrière, parce que je me suis trompé de chemin quelque part. Ok, donc on va revenir en arrière parce qu'on se fout complètement de notre gueule. Sauf que je vais pas y aller. Parce que je crois qu'il y a quelque chose que qui m'échappe un peu. Hein. Voilà, voilà. Vous prenez le bon chemin, vous revenez en arrière et on se fout complètement de vous. Alors, un petit chamba. Voilà, je commence déjà à devenir fou. Hein. Voilà. Alors comment je fais Hop. Ah ouais d'accord Sauf que ça ne sert à rien du tout Oh le fils de fils Oh le fils de fils qui me fait un escalier pendant que j'y vais oh. le fils ou le fils taking the first step can be harder than the rest of the challenge ok ça veut dire que la CGV est là si j'y vais là il y a des choses cachées non mais c'est sérieux alors un cul de sac euh, vous stoppera only, euh, seulement si vous ne tentez pas d'aller à part, après. Donc là, si je, si je vais là, est-ce que je tombe Oui, je tombe. <rire> Et je tombe, je sais pas où. Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que, est que ça, ça m'amène quelque part de bien euh. is a valid Qu'est-ce que c'est que ça C'est okay. Je. Oh, con, je comprends rien de ce que je fais. La façon. Dont, euh, comment vous percevez un problème change à chaque fois que vous le regardez. F. E. L. I. F. E. Lift. Life. Il est en violent. si on le voit pas, il est pas. <rire> C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Il doit aller où en fait A few steps moving forward. Faut pas que je le regarde, faut pas je le regarde. Comment je vais en arrière euh, Q, Z, Z. A. je vais reculons. Ok, ok, ok, ok. Je... What? Ok, a window of opportunity of... can... Je comprends pas, pas grave. Tant pis, Un con C'est quoi ce bordel Il y a un truc noir qui se balade. Moi con. Non, en fait, tout fait flipper dans ce jeu. Qu'est-ce que je dois faire Mais quel est le but de ce jeu Ça commence à faire flipper là, il est déprovisant. Ah mon dieu, c'est un jeu de Qu'est-ce qu'il nous faut <rire> Je sais pas si vous verrez quelque chose sur la vidéo, en tout cas c'est bien sombre. Look a little harder if you will find a way for Venturing into donc c'est un jeu je pense qui est plein d'énigmes. Qu'est-ce que je. D'accord, donc je suis là. Ça m'a fermé la porte, super. The end comme to get. Life isn't about getting to the end. <rire> tu croyais que c'était la fin, hein Eh ben non. <rire> voilà. C'était pas la fin du jeu. C'est pas la fin du jeu. Life isn't a put getting to the servir quoi ça The time we need to view the world from someone else's perspective. Ah mais je suis passé. Ok. Je suis revenu sur mes pas en fait. En fait, dès que tu regardes dans ces trucs-là, ton monde a changé. Tu es dans l'autre. En enfin, fait, tu pas dans l'autre. Parce que là, par terre, ils me disent, voilà là. Sauf que ça sert à rien. Qu'est-ce que je dois faire moi bon, con. Ah, c'est pas du tout. The... Oui, tu me dis d'aller là, mais comment je fais J'essaie de, de trouver une solution. C'est mal barré pour le... Oui, je sais que tu veux m'en là. Ouh, mais dis donc, je crois bien que je vais m'arrêter là. <rire> je vais m'arrêter là, ça fait un moment qu'on en rond dans ce jeu. Euh, je pense que j'y reviendrai à la tête reposée. En tout cas, j'espère que, que, hein, que vous avez apprécié euh, cet ap aperçu de jeu. Je pense qu'on peut se casser la tête un moment dessus. Mais il faudrait que j'arrive à rentrer dans la salle, hein, tout simplement. Voilà. Donc, euh, je vous laisse là, sur cette, euh, sur cette super vidéo. Euh, je vous dis, euh, si vous avez aimé, com enfin, aimé si, commenter, partagez, abonnez-vous, euh, pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront très rapidement. Et comme je vous ai dit, partagez si, ça, si vous voulez faire connaître un peu euh, au moins cette chaîne ou ces jeux. Le but c'est de faire connaître les jeux. Je vous dis à la prochaine pour une, bah, une prochaine vidéo, et, euh, et d'ici là, portez-vous bien. Salut